Oui bah ça va, j'ai pas de druide de casse. Bon allez, et puis de toute façon on va commencer par la carte des droïdes B1. Donc 36 points pour euh, 6 figurines, ok ils sont en mousse, mais les rebelles sont à 40 points pour euh, 4. Donc euh, attention sur nombre, euh, d'autant plus euh, bah, que ça se joue comme ça. Allez, un en vie, un en courage. Tiens, du courage pour les droïdes. Les droïdes peuvent avoir peur. C'est vrai que c'est des peureux, mais normalement c'est des machines, donc euh, j'ai pas trop compris de ce côté-là. Défense en blanc, c'est cohérent hein, avec le film. Aérien euh, en transformation d'adrénaline, là, c'est cohérent avec euh, The Clone Noir pour Star Wars et Vitesse 2, on va retrouver en combat une matraque, tiens, étonnant, au corps à corps avec un des blancs. Et euh, un fusil E5 qui va tirer à 1-3 avec un des blancs également. Donc là, on est vraiment obligé de reconnaître que c'est très léger et c'est sans aucun doute euh, les figurines les plus light qu'on ait jamais vues pour l'instant. En même temps, plus light, ben, au niveau des cartes, c'était tout simplement pas possible. Il faut ajouter l'Aïe d'attaque hein, qui vous impose une attaque en première action si cela est possible et si vous n'avez pas d'ordre face visible. Il sera difficile donc de se mettre en attente du coup, mais vous allez voir qu'il sera quand même assez facile d'avoir un ordre sur les troupes. En effet, grâce à la coordination soldat soldats droïdes, après avoir reçu un ordre, vous pouvez en donner un à une unité droïde alliée à portée 1. En gros, si vous serrez vos troupes en début de partie, ben, vous donnez un seul ordre à une troupe et toutes vos troupes de soldats droïdes auront un ordre. Boom. Là c'est plutôt fort puisque vous aurez des effets d'adrénaline avec les ordres, notamment avec Tactique Brutale ou alors Commandant Suprême qui vous fera gagner Gardien 2. Ce sont, je vous rappelle, deux cartes que nous avons vues avec Grevius. Évidemment, vous pourrez euh, ajouter euh, un droïde et recevoir une carte euh, de com. Alors, vous pourrez rajouter des droïdes lourds, avec en premier choix le E5C qui balance 3 des noirs à 1.3 pour 18 points. Et un E60R qui pour 20 points tire à 2-4, un rouge et 2 noirs avec impact 2. Waouh, ça c'est quand même du lourd je trouve. Attention à la distance 2, hein, c'est un missile hein, qui doit partir et qui doit avoir le temps de s'armer. Mais c'est plus fort que les clones, même si c'est une action et qu'il faudra donc penser à la redresser. Attaquons-nous au droïde de casse. Bon ça coûte 100 points pour deux figurines, c'est quand même un peu chaud, mais bon on va voir que c'est quand même une arme de destruction massive. 3 en vie mais avec 4 en bouclier, oui, et neutre en mécanique. Il défend en blanc, heureusement, il se déplace à 1 seulement, mais pourra se mettre en boule avec un mode roux et passer à vitesse 3. Alors oui, vous ne pourrez plus faire d'action, mais vous allez gagner en prime Cover 2. Donc ça devient vraiment, vraiment sympa. Bon, au niveau des armes, on va retrouver un rouge et deux noirs à distance, un 3 avec Suppressif, qui va donc vous imposer un pion de stress si vous faites tirer dessus par eux. C'est sûr qu'en même temps, ils foutent plutôt la trouille. Et fixe avant avec une immunité à déflexion alors niveau armes ça peut paraître peu et on n'a pas de carte d'amélioration autre que de la com mais avec les boucliers de 4 vous aurez 7 points de vie contre les attaques à distance attention les boucliers ça ne marche que contre les attaques à distance et avec le générateur 1 vous en rechargez un à chaque phase finale. ne foncez donc pas pas trop dans le tas hein, avec eux et sachez être ultra mobile pour rester à distance et pas être pris en close. Attention, IA attaque déplacement vous impose soit une attaque, soit un déplacement, sauf si vous avez un ordre en face visible. Ce sont de nouvelles façons de jouer forcées qu'il va falloir apprivoiser. Allez, au final, on se rend compte que le surnombre est contrebalancé par l'IA qui vous force la main hein, à des droïdes qui sont plutôt fragiles au corps à corps. Un régal pour les Jedi à venir. De toute évidence, la solution sera dans des personnages nommés ultra badass. A première vue, les séparatistes sont risqués à jouer. Le surnombre est un pari qui est difficile à prendre. Et puis bon, ben, il ne faut pas oublier également hein, tous les autres droïdes que les séparatistes possèdent. Alors ils seront moins en surnombre, mais ils seront beaucoup plus badass. Donc l'avenir devrait, je pense, donner raison à ceux qui choisiront le côté du compte de coup. Allez, j'aimerais quand même mettre l'accent sur une chose, c'est ma dernière vidéo de présentation du pack de start hein, de Star Wars The Clone War. N'oubliez pas, si vous voulez que le jeu perdure, que le jeu est un retentissement national et qu'il ait un suivi national, bah, c'est très simple, il va falloir l'acheter. Donc, euh, passez un tout petit peu moins de temps à grincher sur les réseaux sociaux. On est français, hein, je vous comprends, on aime bien ça. Mais... Euh, Concrètement, il n'y a pas plus de 500 personnes qui devraient avoir le droit de le faire et je peux vous dire qu'on est bien plus nombreux à s'en plaindre. Allez, quoi qu'il en soit, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets bah parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Roger, roger.